Bonjour tout le monde, je viens d'avoir une conversation aujourd'hui, euh, le 2 avril 2018. J'ai eu une conversation avec euh, la Société d'essence automobile du Québec. Je vous la fais entendre tout de suite, puis ensuite de tout ça, mais on pourra discuter davantage. Donc, on commence immédiatement là-dessus. fait plusieurs choses. Écoutez, euh, euh, j'ai eu un problème, moi, euh, sur un permis de conduire le n 6555 51 05. Et euh, c'est bizarre parce que y a la, la sanction a été levée, justement, je, je cherchais le document, euh, en 2017. Je ne sais pas s'il y aurait moyen de... Pouvoir vérifier ça. Est-ce que vous pourriez me donner de l'information là-dessus, s'il vous plaît? par rapport à quoi? Euh, par rapport, euh, justement, au numéro de permis de conduire M. Sur... Ça, ça, ça, ça va aller. Ça, c'est un numéro de dossier, c'est permis, c'est correct. Quand on a une sanction, on a une sanction pour une raison. Est-ce que c'est pour des points? Est-ce que c'est pour des tickets non payés? Est-ce que c'est une sanction pour l'alcool? Quel genre de sanction qu'on euh, parle? La, la sanction, c'est bizarre parce que. Il euh, y avait eu une infraction en 2003 euh, qui avait été reprochée. c'était une infraction à la Cour municipale de Montréal. Ça a été déposé en Cour municipale de Montréal parce qu'il euh, y avait une amende euh, sur cette infraction-là. Et euh, en fin de compte, euh, ça a été contesté et il euh, y, y a eu acquittement à la Cour municipale de Montréal. Euh, donc, il euh, y a eu acquittement, c'est en 2003. Euh, par le juge Pierre Fontaine. Et ensuite de ça, euh, je pense que c'est en 2005, euh, la juge Sylvie Gérard de la même cour municipale de Montréal, a tout simplement renversé la décision du juge Pierre Fontaine et ils ont maintenu euh, la sanction sur le permis de conduire. OK. Elle comporte de votre permis? Comment? Elle comporte de votre permis. Oui, on parle du permis de conduire N-6550. Oui, aller, je l'ai reçu. je suis sans voir si c'est le vôtre. C'est votre dossier qu'on parle. Oui, c'est le dossier, justement, de Jacques Normandin, 231-249-525, c'est le numéro de la Chambre sociale, mais... Monsieur, est-ce que c'est votre dossier? Oui, oui. Parfait, c'est Normandin, mais c'est moi-même le dossier... C'est ça, monsieur Normandin, c'est ça, exact. Il n'y a pas de problème. Cette adresse complète, s'il vous plaît. C'est le 114, boulevard des Vétérans, à Cowansville. Mais avant ça, c'était sur Joseph Renault. On va continuer avec le boulevard des Vétérans. À Cowansville. Ah, okay. C'est le J2K 3B9. Est-ce que vous avez toujours le permis de conduire à la pièce plastique? Euh, non, j'ai plus ça, euh, j'ai plus euh, permis de conduire. Là, ce qui est arrivé, c'est que... Laissez-moi finir d'identifier le dossier avec vous, M. Dormandais, parce que si je ne peux pas identifier, je ne pourrais pas aller plus loin et c'est suivre en même temps. OK. Vous m'avez donné une adresse tantôt sur le boulevard... Euh, Joseph Renault, euh, no, c'était... Mais je vais vous donner le numéro. Il y a un numéro de référence euh, sur le permis, euh, parce que moi, j'avais mis ça quand même euh, dans un dossier ici. C'est le numéro de référence PC. SV 65 020. Je sais pas si ça peut. Je ne sais pas si ça parfait. peut. C'est parfait. C'est parfait. Oui, c'est beau. Ah oui? Dans le oui? Ah, OK, OK. OK. Donc là, on fait allusion à quoi? Un petit qu'il y aurait eu avec la Cour municipale de Montréal? Oui, c'est ça. ça eu... C'est la Cour municipale de Montréal euh, qui, qui est en. ben, c'est-à-dire j'ai eu des problèmes avec la Cour municipale de Montréal. Euh, excusez-moi, je me c'est ce oui. quoi le ce but de votre, votre appel, finalement? Parce que moi, si je regarde votre dossier, en date d'aujourd'hui, il n'y a pas de ticket qui bloque le dossier. Donc, le ticket qu'il y aurait eu, c'est marqué « Réglé ». Oui, je pense que oui, hein, ça doit. Non, mais je vous le dis, M. Normandais, je vous confirme. Je ne peux pas le supposer, je vous confirme. OK. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Euh, la seule chose qu'il y a, c'est, sur le plan médical, est-ce qu'une euh, note, quelconque sur le plan médical. Est-ce que vous pouvez vérifier? Oui, il y a une suspension au point de vue médical. Ok, la suspension au point de vue médical, elle date de de quelle date? C'est de quelle date? Il y a une suspension au réseau médical depuis le 24 mai 2006. C'est depuis le 24 mai 2006. C'est oui, la première suspension. Puis ensuite de ça, il y a eu. Est-ce qu'il y, y a eu encore une autre suspension? Euh, euh, pour le même euh, problème médical. Si Je peux pas vous répondre comme ça, pour faire bien attention M. Normandais, pour ça je, je reformule avec vous, c'est okay. quoi le but d'appel ou qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que votre but c'est de récupérer le permis de conduire maintenant? Euh, oui, c'est ça, mais là ça va être un petit peu compliqué. Je ne sais pas si vous êtes intéressé à, à vouloir connaître peut-être davantage ou si c'est peut-être euh, en dehors de votre que, bon, Moi je, je vais y aller avec les faits, là. Moi, je veux savoir, ça, savoir comment je peux aider mon client, c'est ah, okay. ça, c'est comment ça pour récupérer le permis de construire? Je okay. vais mettre en attente et je vais regarder votre dossier dans ce sens. Ok, mon Dieu, vous êtes, euh... vous êtes bien gentil, madame, parce que c'est quand même un peu compliqué. Mais je vais vous l'expliquer, je vais essayer d'être le plus bref possible. Moi, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2004, j'ai gagné, devant la Cour municipale de Montréal, euh, une sanction et je remarquais dans mes dossiers, dans mes documents, comme quoi euh, la Société d'assurance automobile du Québec réclamait toujours euh, euh, une amende, ou je ne sais pas trop quoi, depuis 2003, parce qu'ils disent que ça n'a pas été payé. Alors que ça, ça a été, moi, j'ai gagné en 2004 devant la Cour du Québec. Je vais vous donner le dossier parce que c'est important. C'est seulement sur la question d'identité, madame. c'est pas sur d'autres questions. Euh, c'est sur la question d'identité que j'ai gagné. Donc, le dossier, c'est le dossier 200-22-028-373-041. Et quand j'ai gagné dans ce dossier-là, c'est que là, ben, le, le, la Société d'assurance automobile du Québec ainsi que la Capitale Assurance Générale ont reconnu la distinction en vertu de l'article 1 du Code civil, ils ont reconnu la distinction la distinction entre l'être humain et la personnalité juridique. Donc, ils disent bien, à l'article 1, que l'être humain possède la personnalité juridique. Donc, l'être humain ne, ne possède pas de permis de conduire. Vous comprenez, ça c'est sur le certificat de naissance du directeur à l'état civil. C'est seulement la personnalité juridique Jacques Normandin avec le numéro de permis de conduire n 65 55 1306 5105 qui possède le permis de conduire. Mais par la loi, moi, je me trouve à être responsable, ça c'est le même pour tout le monde, de la personnalité juridique genre que Normandais qu'on m'a confiée, en vertu de l'article 1 du Code civil et en vertu de l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. C'est certain que moi, je ne peux pas blâmer la Société d'assurance automobile du Québec d'avoir levé la sanction, je pense c'est le 3 mai 2017, alors que ce permis-là a toujours été sanctionné. Et j'aurais aimé savoir quelle est la conclusion à quelque part, qu'est-ce qui fait qu'ils ont levé la sanction, euh, alors que c'est seulement pour une question médicale. Parce que moi, ce qui est arrivé, c'est que le juge Godbout, il, il a dit tout simplement, par le certificat naissance du directeur de l'État civil, que Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, M. Normandin, est le représentant autorisé de Jacques Normandin. Vous comprenez? Donc, étant le représentant autorisé de Jacques Normandin, moi, je représentais Jacques Normandin et j'ai gagné à la cour. Donc, la capitale de champ général n'a pas pu recouvrir euh, le 4 000 qu'elle réclamait euh, de cette... Euh, d'une infraction, soi disant, ou d'un accident quelconque, vous comprenez? Et oui, mais, euh, je arrête tout de suite là. Oui. La, ça peut vous expliquer par rapport à l'accident sans assurance? Oui, Et là, oui. Tout que c'est réglé. Oui, mais je sais, euh, je sais que c'est réglé parce que là, je sais que la sanction a été levée. En fait, c'est pour ça que je l'ai dit tantôt là. Moi, je ne pas prétendre tout savoir. Je suis encore moins prétendre comprendre ce que vous venez de me dire. Ça, ça change. Dans le travail, que je ne pour vous là. Je suis pas avocat, je ne suis pas juge. Je suis très débrouillard, par contre. Je peux gérer. Je n'ai pas de, de problème. Oui, oui, c'est Pas trop oui, oui, ce actif parce que tout ce que vous venez de me dire, je vois pas la pertinence par rapport à votre dossier présentement. Je vais pas vous mentir. Ok, mais je, ok, je vais vous dire euh, précisément, c'est que là faire. ils ont demandé que ce soit Jacques Normandin qui passe l'examen médical. Moi, j'ai dit non. J'ai dit, étant donné que le juge Godbout a reconnu que c'est un être humain qui passe l'examen médical et non la personne physique, Jacques Normandin. Je veux. Normandin, là-dessus, là, ça, je lui ai dit, ça fait la l'importance que moi, je ne vais même pas faire tout loin ce que vous venez de me dire parce que je ne pas la nuance. Je ne vous pas vous mentir. Non, non, non, non. Attendez, laisse-moi terminer. Vous êtes là pour vous réajuster un peu à moi si vous voulez que je vous aide un peu plus, là. Oui. C'est le suivant. Le numéro de dossier que vous m'avez donné, qui est le numéro de permis appartient à M. Jacques Normandin avec qui je parle présent, pas au fond. Euh, c'est faux. Mais c'est faux. Écoutez, je ne peux pas dire que c'est faux, puis que je ne peux pas dire que c'est vrai. Parce que euh, le. Monsieur oui, M. Est... M. Normandin, je, je, je, je vais vous mettre, je vous mettre à mon niveau. Moi, là, il Y a qui vous parle, elle a un permis de conduire. Oui. Mon permis de conduire, qui va commencer avec le E, puis le reste, là, ben c'est ma... mon permis, c'est mon dossier. Oui, je suis d'accord. Si Pour la vous... société me demande de faire quelque chose au point de vue médical, aussi, la société a été avisée d'une suspension, peu importe la suspension pour laquelle je l'aurais eu, eue, c'est meilleur élu qu'il a eu à son dossier. Oui, je suis d'accord, Madame. Mais, la seule chose. ce que je veux dire maintenant, puis corrigez-moi si je me suis trompée, que vous êtes en train de me dire, c'est qu'au niveau de la cause, on ferait part entre la personne morale et la personne physique? Euh, non, la personne morale et la personne physique, c'est deux personnalités juridiques. On fait rapport à l'être humain, qui n'est ni une personne physique, ni une personne morale, mais qui possède la personnalité juridique. Donc, c'est... Là-dessus, je ne oui. peux pas vous aider, ça, je vous ai dit, là. Oui, je le sais, madame. Les termes que vous utilisez, je ne veux, veux pas débattre là-dessus. Ce serait pour vous vous voyez, puis vous, vous, vous mettre en erreur. Pour ça, je reviens à la base. Oui, je vous comprends. Est-ce que vous voulez-je vérifie par rapport au dossier que j'ai le pouvoir que j'ai présentement ou vous voulez aller autrement, parce que peut-être qu'il faudrait que je fasse une demande qu'on vous rappelle, puis que j'explique en plus ce que vous m'avez expliqué dans la demande. Donc, moi, je ne veux rien changer, vous donner les faits, que j'ai. vais maintenant. Oui, je sais, madame. Euh, Savez-vous ce, ce qui serait peut-être bon, c'est de, de pouvoir communiquer avec votre contentieux juridique, pour oui. savoir s'ils si veulent respecter le jugement du juge Godbout au, au dossier 200-22-028-373-041, qu'ils n'ont jamais respecté, et c'est à partir de là que j'ai perdu le permis de conduire. Parce que s'ils avait respecté le jugement, j'ai eu un remboursement, c'était Mme Micheline Fradette, à l'époque, qui s'occupait du dossier, et je faisais des versements, euh, des des versements sur anticipation de jugement. Et comme ça avait été entendu avec Mme Fradette, euh, à l'époque c'était Gilles Blondeau qui était à, à, aux sanctions à la Société d'échange automobile du Québec, Ben Mme Fradette m'a dit « Si vous gagnez votre cause, on vous rembourse. Mais si vous perdez, ben là vous allez finir de payer ce que vous nous devez. » Bon, mais ben, j'ai dit « Il n'y a pas de problème. » Donc on était rendu à 1900 Et en fin du compte, j'ai gagné... Et euh, j'ai encore la copie du chèque recto verso de 1900 de la SAC, j'ai le jugement, j'ai les notes sténographiques, j'ai le plumitif de la Cour du Québec, j'ai le plumitif de la Cour municipale de Montréal, parce que la première cour où j'ai gagné, c'est en 2003 à la Cour municipale de Montréal. Ensuite de ça, j'ai gagné en cause du Québec, puis finalement, j'ai gagné en cause supérieure dans une balloune pour quelqu'un d'autre qui m'avait demandé euh, si je pouvais lui passer le jugement en question. Ça a été gagné en cause supérieure, et le permis de conduire a été remis à la personne qui était en infraction. C'est certain qu'il n'y a, a pas eu d'autres sanctions depuis ce temps-là. Le gars, ça a été une erreur. Tu sais, il dépassait peut-être 0,08, je pense, à l'époque. Donc, c'est parce que... Donc, euh, c'est certain qu'il ne voulait pas euh, perdre son permis de conduire. Et le juge euh, Rénal Fréchette a donné raison. Il, il a remis le de permis de conduire à, à la euh, personne. arrête là-dessus. Il n'y a plus aucune suspension d'alcool code au dossier. Donc, là-dessus, là, comme je vous on va, je vous ramène toujours à, à l'essentiel de votre dossier, là, à la demande par rapport à la société. Moi, je n'ai pas de suspension d'alcool, code. Donc... Mais, madame, je vais vous poser une question. Hein? Si j'ai été privé par ma personnalité juridique, du permis de conduire en question depuis, euh, euh, mettons, euh, 2004, quand j'ai gagné, puis ensuite de ça, ils ont passé, ils ont demandé l'examen médical pour Jacques Normandin, moi j'ai refusé, parce que j'ai dit, regarde, je renonce pas à Jacques Normandin, Bon, c'est mon seul moyen de subsistance. J'ai besoin de lui pour avoir un permis de conduire. Et c'est le même pour tout le monde, là, pour les 8 millions de personnes ici au Québec. Moi, jamais je vais renoncer à ça. Mais euh, vous m'avez remboursé, j'ai gagné. La seule chose qu'il y a, c'est que sur le plan médical, je veux que ce soit Jacques, Joseph, Pierre-Antoine, Normandin qui soit traité devant, devant un système de santé, et non, Jacques Normandin, qui est intemporel, qui est euh, tout simplement, euh, comment je peux le dire, donc inanimé, ils disent bien que c'est une personne physique, vous savez, dans le Code civil, en vertu de l'article 1436 du Code civil, ils disent bien qu'une personne raisonnable, c'est une fiction, et dans la loi de la faillite, ils disent que la personne physique n'a pas d'entité. Ça, c'est dans la loi de la faillite qui est une loi fédérale, la loi B3. Oui, M. Normandin, là-dessus, je vous ai dit, vous pouvez me parler ce que vous voulez, je ne veux pas prétendre comprendre, je ne comprends pas. Euh, J'en doute pas, mais est-ce qu'il y aurait la Donc... possibilité euh, de pouvoir faire. Euh, euh, une recherche auprès du contentieux juridique pour savoir pourquoi ils n'ont pas respecté le jugement du juge Godbout, le jugement des juges Bisson et oui. Fontaine de oui. la Cour municipale. Est-ce qu'il y a moyen de savoir pourquoi ça n'a pas été respecté? Est-ce qu'il y a possibilité? Donc, moyen. Oui, si on peut. Possible... Oui, ok. Savoir. Oui. Pourquoi. Oui. Continuer? Pourquoi ils n'ont pas Respecter. Pourquoi la SAC? La SAC okay. la n'a pas respecté. Mais ce n'est pas que la SAC, hein, c'est la capitale assurance générale, là. Parce que la SAC. Euh... La capitale d'assurance générale, ça fait allusion à l'accident sans assurance que vous avez eue. Oui, c'est ça. OK, mais celle-ci, ça a été réglé au dossier. C'est pour ça que je vous dis, moi, tout ce qui est réglé en votre dossier, je fais la pertinence de revenir là-dessus. Ouais. Le but final, c'est de récupérer le permis de conduire. On va, on va rester à ce qu'on voit le but final. Oui, c'est ça. Le but final, c'est parce que j'ai été privé. Moi, j'ai tout perdu depuis 2004, à aller à 2017, euh, plus le droit de travailler, j'étais un contracteur, j'ai tout perdu au complet. Et j'ai jamais pu... Là, je reçois mon fonds de pension, madame, et euh, le, le, il faut quand même que j'aille passer un examen médical, et je vais. Veux vraiment à votre question tantôt. Oui. pourquoi la SAC n'a pas respecté ce qu'on sort encore? C'est ça, qu'elle n'a pas respecté fait. le jugement du juge Godbout au dossier judiciaire que je peux vous donner, là. Le jugement, je suis à intéressant, s'il Le oui. juge... François Godbeau. Godbeau. Oui, au, au dossier judiciaire, c'est 200... Parce bon, que ça détaille pas mal. Oui, mais il faut donner le numéro de dossier parce que tout était à, attaché à ça. C'est dossier judiciaire 200-22. 200-22. 028-373. 041. Uh -huh. uh -huh. Mais j'avais gagné précédemment en 2003. Oui, ça ça paraît quoi, ce droit de de personnalité juridique? Euh... Oui, c'est ça. C'est ça qui a fait. À partir de 2003, parce qu'en 2003, la fameuse sanction qu'on parle, là, ça provient de 2003, et j'ai eu acquittement devant la Cour municipale de Montréal, parce que c'était une infraction à la, à, à la Cour municipale de Montréal, donc à la, à la sécurité routière de la ville de Montréal. Donc, euh, là, ça a passé au je dossier... J'ai tantôt que la personnalité juridique... C'est ça que je vous demande de me répéter, là. Oui. C'est ce que je vous demande de me répéter, s'il vous plaît. Oui, que la, la personnalité juridique... Oui. Euh, étant, comment je peux dire, a été confié à l'humain, à l'être humain, humain c'est tout, en vertu de l'article Et... 1 du Code civil. Comme le dit le Code civil. L'article le... Le... 1 du Code civil. Du Québec. Oui? C'est ça, du Code civil du Québec. Mon Dieu, vous êtes bien gentil, madame, parce que c'est l'ouvrage. Je sais que c'est l'ouvrage, je fais ça. Ouais, ben, je suis en pas pour appeler à chef d'équipe pour demander sa si euh, que Je m'apprends à demander quelque chose, puis si je ne peux pas l'expliquer, ben, la réponse est non, d'avance. Est-ce qu'il y a autre chose? Euh, bien, écoutez, euh, comme je dis la première fois, j'ai gagné en cours municipal. Je vais vous donner le numéro de dossier. C'est ah, la même euh, forme. Je ben, juste faire la part des choses. Vous me dites que. Au niveau du Code civil du Québec, sur l'article 1, la personnalité juridique a été confiée à l'être humain. Voilà. Par contre... Par contre, euh, la, la, première, la, la première victoire, si vous voulez, concernant l'article 1, l'application de l'article 1, c'est à la Cour municipale de Montréal, c'est là que j'ai gagné. Je vais vous donner le numéro de dossier. Ah, le Non, ben, ça c'est après, parce que quand j'ai gagné en Cour cours municipale de Montréal, la capitale d'assurance générale n'était pas satisfaite de ça. Donc, elle la Cour municipale de Montréal m'a poursuivi devant la Cour du Québec à Québec. Et c'est là que Mme Micheline Fradette, de la Société d'assurance automobile du Québec, euh, m'a demandé de faire des, des versements sur anticipation et jugement. Et que si je gagnais en cours du Québec, ben là, j'étais remboursé et, et tout se terminait là. Vous comprenez? Mais la première fois que j'ai gagné... C'était pour votre accident sans assurance, ça. C'est ça, c'est ça. C mais bien. ça, ça a été réglé un dossier, M. Normandin. Oui, mais ça... Je... Oui. Vous m'avez dit qu'en fait, puis je viens de le comprendre avec vous, comme je vous dis là, c'est si oui. bien, C'est si le fait que vous avez eu maintenant une suspension pour des raisons médicales, puis que je n'avais jamais pu aller vérifier C'est pourquoi, là, finalement, c'est ce que vous me dites que vous n'avez pas à faire. Oui, bien, c'est ça. Puis ça, c'est pas réglé, la question médicale. Ben, Même, on m'a enlevé ma, ma carte d'assurance maladie. Puis moi, j'ai dit non. J'ai dit, je veux pas renoncer à Jacques Normandin. Le, le numéro d'assurance maladie, le numéro de la carte, c'est NORJ510613. OK, mais M. Normandin, c'est ça, je comprends. C'est Jacques Normandin, qui, qui est vous, qui n'est pas vous, peu importe, a un autre nom, finalement? Euh, ben, la, la carte d'assurance maladie, c'est Jacques Normandin. Un livre la aussi, c'est Jacques Normandin. C'est ça, hein, c'est Jacques Normandin qui est la personnalité juridique. Je vais vous donner okay. son numéro de carte d'agence maladie parce qu'ils me l'ont enlevé. C'est le numéro N comme Normand, O-R-J. Euh, Normandin, je ne suis pas la rancune, donc je dis, ça, je veux ça, ce pas grave, je veux juste qu'on reste à la 5. Ah, ouais, OK, OK. okay. Donc, à la 5, monsieur Jacques Normandin, il y a ce dossier-là. Oui. La première fois de bord, là, la première fois que j'ai gagné, c'est en cours municipale de Montréal. On a reconnu la distinction entre l'être humain et la personnalité juridique en vertu de l'article 1 du Code civil. Donc, ça, c'est la même chose qui s'est produit au dossier que je vous ai donné tantôt, le 028 tata tatata, vous comprenez? Mais la première fois que j'ai gagné, c'est devant la Cour municipale de Montréal à cause de cette infraction-là. Et quand j'ai gagné à la Cour municipale, bien, je vais vous donner un numéro de dossier. C'est le numéro euh, 721 773 710. Et c'est là que j'ai gagné la première fois. Mais la capitale, même si j'allais gagner gagné en municipal par le Montréal, là, que tout était banquier, comme on dit, euh, la, la capitale, en général, n'a pas accepté ça parce qu'eux autres vous se faire payer la collision. Vous comprenez? Les dommages. Je comprends euh, alors que pas. je... Mais ça, je, veux dire, je comprends pas. Désolé, là, je, je sais pas euh, vous ça, mais je, je comprends toujours pas Comment je peux vous aider? Puis je vous reviens là-dessus, M. Normandin. C'est quoi le but? OK, je vais vous dire euh, franchement ce qu'il y en est. Puis ça, c'est certain que ça va être plus laborieux, sans doute. Mais c'est que euh, tout l'argent que j'ai perdu depuis 2004, je suis rendu à 67 ans, madame. On est rendu en 2018. La sanction du permis de conduire a été levée seulement le 3 mai 2017. Et je veux me faire rembourser. Moi, je faisais 100 000 par année. Même si j'en donnais 53 000 au gouvernement en impôts, il me restait cet argent-là. Aujourd'hui, j'ai plus rien. Mon fonds de pension est nul, est à zéro. Je suis comme un itinérant. J'ai eu 40 employés à ma charge parce que la capitale d'assurance générale, et même il y avait la compagnie d'assurance Union Canadienne Cooperators qui était là-dedans aussi pour maintenir la sanction du permis de conduire alors que j'avais déjà gagné à la Cour municipale de Montréal et la Société d'assurance automobile du Québec est au courant que Union Canadienne Cooperators est rentrée dans le décor pour euh, maintenir la sanction. J'ai dit, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous devez me poursuivre une autre fois devant la Cour du Québec, devant les tribunaux judiciaires. Vous ne pouvez pas sanctionner d'une façon euh, arbitraire comme ça. Et ils l'ont fait. Et à partir de 2004 à 2017, madame, j'ai été privé de contracter, j'ai été privé. Je demande, moi, 100 000 dollars par année, madame. Euh, depuis euh, 2004. Euh, le gouvernement qui vient de chercher 53 d'impôts sans leur garde, vous comprenez, mais euh, je vais vous dire franchement, la question d'arriver et dire que euh, j'ai tout perdu, je ne peux pas accepter ça aujourd'hui, vous comprenez, et la SAC, c'est quand même une compagnie d'assurance. Elle a un fonds d'assurance, un fonds d'indemnité. Euh, S'il y a eu une faute administrative, au sein de la Société de chances automobile du Québec. Vous comprenez? Puis moi, c'est certain que... Je comprends, vous êtes limité dans ce que dans ce que vous pouvez prendre en considération, mais c'est un, un côté judiciaire qui fait que la SAC n'a pas respecté ni les jugements de la Cour municipale de Montréal, ni les jugements de la Cour du Québec, ni le jugement du juge Feu-Rénal-Fréchette de la Cour supérieure, qui m'avait donné raison. Puis, euh, vous allez peut-être trouver ça un petit peu bizarre, mais vous savez que chaque fois que j'ai gagné, comme la Cour municipale, quand j'ai gagné devant les juges Bisson de nos fontaines, ben, quelques années, deux ans après, la juge Sylvie Girard renversait cette décision-là, alors qu'elle n'avait pas le droit de le faire. Alors. La... Oui. Fait, je, parce que oui je, je, je le sais. Ça pas la pertinence, là, jusqu'à présent. Finalement. Vous, le but de la c'est que la société vous dédommage parce que vous n'avez pas pu conduire oui, madame. depuis euh, le début de la suspension. Ah, je peux dire depuis que j'ai gagné encore en, cours oh, en 2004. Que depuis la suspension pour l'accident sans assurance qui a débuté le 7 novembre 2006. Euh, ça avait commencé avant ça, madame, parce que euh, j'ai un document, moi, que j'ai reçu autour de, en 2005-2006. Euh, même, je pense que c'est encore plus récent que ça, je pense que c'est en 2016. Euh, je ne l'ai pas devant moi, là, actuellement, mais euh, ce fameux document-là, il réclamait encore une sanction sur le permis de conduire à partir de 2003 parce qu'on m'a dit que ça n'avait pas été payé. Alors que j'ai gagné. Madame, j'ai les papiers de la Société d'assurance automobile du Québec. Mais c'est hein? Oui, madame. Euh, regardez. Oui. Finalement, pour ce que vous voulez, c'est dédommager parce que votre permis a été suspendu supposément quand il n'aurait pas dû l'être. Et voilà, c'est ça. <rire> On parle de la suspension qu'il y avait eu pour l'accident sans assurance. On peut même partir avant ça, madame, mais euh, comme... On parle de ça en partie, parce que okay. ce que vous m'avez dit, ça, ça relève de ceci. Ok. Si je continue à regarder votre dossier, puis je mets de côté l'évaluation médicale qu'on vous demandait, là, j'ai mis ça de côté. Oui, mais ça, il me faut ben, quand même ça, l'évaluation médicale, il ben, demande. Mais les par étape parce que comme je vous dis, ça, okay, okay. on ne peut pas manger des pommes avec des poids, ça arrive nulle part, là. Okay, il y aller les ça. par étapes sur les règlements de chacune. Okay. Il y a eu la suspension pour l'assistance sans assurance. Vous avez eu aussi des suspensions pour un ticket non payé qui a été réglé. Pour ça, que je vous disais, tout ce qui était à votre dossier qui aurait pu vous bloquer du point de vue des types de suspension ont été faits, ça okay. a été réglé, à part la suspension pour les raisons médicales. OK. C'est seulement ça, là, actuellement. Oui. Là, la suspension. Enfin, maladie, mais je sais que ça coûtait autour de 500 dollars par année pour, euh, pour garder l'accès à la carte de chance maladie, mais on me l'a enlevé parce qu'ils n'ont pas respecté les jugements. puis Aujourd'hui, à mon âge, madame, écoutez, ça fait des, des années des siècles que je n'ai pas eu d'examen médical, c'est une façon de dire. Pourquoi? Parce qu'on me l'a enlevé parce qu'ils n'ont pas respecté les jugements. La SAC, elle a peut-être raison de me demander un examen médical, mais il faut qu'elle demande l'examen médical à Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, pas à Jacques Normandin, il faut qu'elle respecte ce que la Cour a jugé et qui a fait que la SAC a dû me rembourser. Donc, c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin qui doit passer l'examen médical. Si vous réussissez à, avoir, à me faire avoir ça, je vais vous dire franchement, à quelque part, moi, ça va me satisfaire, vous comprenez OK. Maintenant, vous me dites que c'est plus Jacques Normand, mais c'est. Non, non, c'est toujours Jacques Normandin pour le permis ah, de conduire. Euh, juste à l'instant, là, que je. Oui, OK, OK. Donc là, vous me dites maintenant que ce serait. Il faudrait que la société demande un remboursement médical à M. Jacques joseph Pierre-Antoine Normandin. Et voilà, voilà. Mais sans ça. Jean Jacques Normandin, là. Jacques Normandin, il reste okay. toujours là. Jean-Courmandin, il reste tout le temps-là, mais il y a eu un nouveau nom qui a été fait. Oui, mais ça, c'est... Madame, euh, je... oui. juste pour, faire, euh, pour vous faire expérimenter quelque chose, demandez votre certificat de naissance du directeur de l'État civil. Non, madame, je ne veux pas être Je ne veux pas expérimenter quelque chose pour moi. Je suis... non, non, non, non, mais madame, regardez, c'est comme euh, quand on part en voyage. La première des choses, il faut demander au directeur de l'État civil de nous expédier le certificat de naissance. OK? Et vous avez un talon en bas. Le talon en bas, vous allez voir que votre nom il est en réversion, donc il est écrit à l'envers, parce que ce nom-là, c'est ça la fiction. Ça, ça se trouve à être la personne physique inanimée, et ça c'est votre, votre prénom avec votre nom de famille. Alors qu'en haut, ça se trouve à être votre nom de baptême. Comme moi, mon nom de baptême, à l'époque, à cause de mon âge, c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine. Et le certificat, le directeur de l'État civil a rajouté le nom de famille normandin parce que vous savez comme moi qu'un nom de famille, ça ne se baptise pas. Et ça, ça date de la loi 6 du fruit d'or de, de l'an 2 du 23 août 1794. Donc, ça date de longtemps. Et euh, c'est dans le code civil du Bas-Canada aussi. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que je n'ai jamais renoncé à Jacques Normandin avec son permis de conduire N-6555-1306-5105. 65 C'est le gouvernement qui me l'a enlevé, c'est l'administration qui me l'a enlevé, puis moi je ne voulais pas, je n'ai jamais voulu. C'est mon seul moyen de subsistance. Ça me permet d'avoir un compte de banque, ça me permet de travailler, d'avoir de, un employeur lui donner un numéro d'assurance sociale. Mais on est tous pareils ici au Québec, madame. On est 8 millions et c'est euh, l'article 1 du Code civil dit bien « L'être humain possède la personnalité juridique. » Et quand j'ai gagné contre la SAC à Québec, ben, ils n'ont pas rien dit « Vous possédez, mais vous êtes le représentant autorisé de Jacques Normandin. » J'ai les jugements, j'ai les notes sténographiques, j'ai le chèque de remboursement, j'ai tout ça, madame. Mais je suis une victime du système. Ça fait des années que j'essaie de régler ça, madame. Ça fait que je ne sais pas euh, qu'est-ce qu'on peut faire là. On... <coughs> Il faudrait que je, je passe un examen éventuellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Tantôt, j'ai pu comprendre que vous êtes euh, accès à l'Internet pendant que vous me parlez. Oui, oui, ben, oui, mais je ne suis pas sur le site là, de la SAC. C'est parce que ben, je. Vais... Je peux train à la je reviens. OK, vous êtes bien aimable. Il reste 2 minutes 59. <rire> Ah ben, je pense que c'est pas mal fini. Voilà, c'est terminé. Donc, c'est certain qu'il y a eu un petit peu de discussion après, mais j'ai eu un problème pour mon enregistrement. Mais, euh, euh, vous savez que, justement, ce que je demande à la Société des Chances automobiles du Québec, dans le fond, c'est de me payer l'argent qu'il me doit calme doit, parce que, étant donné que les avocats n'ont pas voulu respecter les jugements qui forçaient la Société de d'assurance automobile du Québec, qui forçait la capitale Assurance générale, qui forçaient l'Union canadienne Cooperators à respecter et à appliquer l'article 1 du Code civil qui fait la distinction entre l'être humain qui n'est pas une personne physique et qui possède et représente la personnalité juridique qui se trouve à être une conception juridique, donc qui est inanimée, qui est intemporelle, qu'on appelle Jacques Normandin, avec le numéro d'assurance sociale 231-249-525, avec le numéro de permis de conduire N65-55-1306-5105. Avec le numéro de carte d'assurance maladie, NORJ o 5106 13 -11. Et n'oubliez pas que Jacques Normandin, par son numéro d'assurance sociale, peut posséder un compte de dépôt bancaire, donc un folio bancaire. Alors que Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin n'a pas le droit à un folio bancaire. Il n'y a pas aucun bien qui appartient à Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. C'est quelqu'un qui ne possède absolument rien. On appelle ça la personne raisonnable. Et cette personne raisonnable-là, juridiquement, c'est une fiction. Et cette fiction-là, elle provient de la loi sur les laboratoires médicaux, article 1J, qui dit qu'un enfant fétal, c'est un défunt. Un enfant fétal, c'est un défunt. Et pour être un enfant fétal qui est défunt, il faut qu'il y ait une vie avant ça. Donc la vie, c'est l'art justement du mélange des gamètes quand il y a... Euh, copulation euh, entre l'homme et la femme pour euh, créer la vie. Et là, il ben, y a tout simplement ensuite de ça l'embryon humain qui, qui est créé, qui est vivant, mais l'embryon euh, n'est pas suffisant pour euh, l'appareil juridique. Donc, euh, l'appareil juridique a décidé qu'un enfant fétal, c'est un défunt. Et ça, c'est ça se trouve à être confirmé à article, aux articles 374, 383 et 384 du Code civil du bas canada de 1866 à, 1000, euh, à 2001. Et c'est confirmé par les articles 899, 906 et 907 du Code civil du Québec dans lesquels on dit qu'une personne, euh, personne corporelle, on dit que euh, une personne corporelle ou incorporelle, c'est un bien, c'est une chose, euh, quand euh, il n'y a pas de définition précise à quelqu'un. N'oubliez pas que la personne physique, en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, chapitre B3, article 4.1, euh, stipule euh, qu'une personne physique n'a pas d'entité. Alors que la personne raisonnable, ça c'est la personne euh, qui, est, qui est identifiée, dans les procès-verbaux de huissier, ils disent bien qu'une personne raisonnable se trouve à être une fiction, euh, en vertu de l'article la 1436 du Code civil du Québec. Et c'est défini aussi dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de Maître hubert Reid, qui dit que la personne raisonnable sert de modèle pour le comportement euh, de la personne physique. Donc, le modèle, ça bouge, alors que la personne physique, qui n'a pas d'entité, ça ne peut pas bouger. Donc, ça, ça veut dire que quand le gouvernement poursuit la personne physique, et que c'est l'être humain qui doit payer la note, l'être humain ne pas ça, absolument rien. Il se trouve, à être, il est obligé de, de, de quémander, il est obligé de mendier, chez la personnalité juridique qui lui a été confiée et qu'il représente, il est obligé de mendier cette personnalité juridique-là pour payer des amendes, pour payer la voiture, pour payer la maison, pour payer des voyages et tout ça. Alors que l'être humain qui se trouve à être un, un, un être humain naturel, spirituel et temporel, euh, n'a pas d'existence dans le monde juridique, il n'existe pas. Merci.